Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Melinda et Mathieu. Euh, on va faire une petite interview. Euh, D'abord, on va faire avec Melinda, ensuite on va faire avec Mathieu, et puis ensuite on va faire à deux, parce que voilà, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'interviewer un couple. J'ai pensais que ça pouvait être cool, et puis surtout qu'ils ont des trucs intéressants à dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, expliquer qui vous êtes, enfin voilà, votre âge, votre profession, enfin voilà alors euh, moi c'est Mélinda, j'ai 21 ans, euh, je suis actuellement à la recherche d'un emploi et puis, et puis voilà. Alors moi je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans, j'ai travaillé euh, dans le domaine de l'armée et actuellement je suis étudiant en cinéma audiovisuel à l'université paris aspagne la -Vallée. Alors donc Mélinda, je t'avais proposé de réfléchir à trois mots pour te définir comme euh, on l'avait fait avec euh, Margot et Benjamin. Alors vas-y montre à la caméra. Toulou, qu'est-ce que tu as mis j'ai mis pansexuel, cuir et original. Super Alors donc on va discuter un petit peu ensemble de ce que tu as écrit. Euh, je rappelle à tout le monde qu'on a vu les questions avant, donc euh, pour que euh, rien ne te mette mal à l'aise, etc. Euh, donc tu étais d'accord pour parler globalement des choses qu'on va dire, <rire> voilà. <rire> tu te définis comme pansexuel, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais vous mettre le, le lien quelque part par là pour vous aller voir. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pour toi euh, ce que ça signifie et euh, comment, enfin voilà, nous parler un peu de ta pansexualité Bah disons qu'en en fait, euh, moi, euh, pansexuel, je l'ai définis comme euh, je fais ni attention au genre de la personne, ni attention à son sexe. Et comment tu as découvert euh, ce mot-là euh, par, euh, par internet, en fait. J'ai rencontré euh, une femme trans à ma première Gay Pride et euh, du coup, bah je me suis dit euh, pourquoi pas sortir avec elle et, euh et ainsi de suite, donc euh, j'ai découvert ce mot-là, parce qu'en fait, bisexuel, c'est quelque chose de... Enfin, dans les définitions, c'est quelque chose de très binaire, en fait, et j'aimais pas euh, cette binarité des choses, donc euh, j'ai préféré mettre euh, pansexuel, comme ça les gens euh, font la différence. Et euh, ça fait combien de temps, du coup, que tu utilises ce mot pour te définir euh, Ça fait 5 ans. J'avais euh, 16, 16 ans, 16-17 ans. Est-ce que, euh, du fait que tu sois pansexuel, et qu'actuellement tu sois en couple avec un garçon, euh, fait que parfois il y a des personnes, des communautés LGBT qui ont remis en cause ta légitimité à parler de questions LGBT, de, à parler d'homophobie, etc. Euh, oui, exact. Enfin, un peu, un peu tous les jours, je le vis, mais euh, voilà quoi, je fais avec. Dernièrement, pour euh, la loi sur le don de sang, mm -hmm. Euh, ça a fait polémique parce que euh, comme j'étais une femme et que j'étais en plus avec un couple, avec un homme, j'avais pas le droit de parler de, de ce sujet-là en fait. Comme j'étais pas un homme homosexuel, j'avais pas le droit d'en parler. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là euh, -ce Qu'est-ce qu que tu réponds à des personnes qui justement remettent en cause ta légitimité à parler de, de LGBT phobie? Euh, bah, je leur dis tout simplement, c'est pas parce que je suis en couple avec... Euh avec un homme ou que je suis pas, je suis pas concernée par la situation, que j'ai pas le droit de, de forcément donner mon avis euh, là-dessus. Ensuite, tu as choisi le mot queer. Comme Benjamin et Margot, décidément, ce mot a pas mal de succès. Dans les autres vidéos, on avait pu voir que le queer, c'était un mot euh, très large. Et justement, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer comment tu vois euh, le mot queer et euh, comment tu t'identifies à ce mot-là Nous parler un petit peu de ça. Euh, bah queer en fait je le vois comme euh, un mot regroupant tout, toutes les sexualités LGBT euh, plus euh, voilà et euh, aussi euh, ce qui m'a fait rire c'est que sur Wikipédia j'ai vu que dans la définition il y avait écrit euh, BDSM en fait autre sexualité comme le fétichisme et tout ça dire je suis un peu euh, pratiquante euh, du BDSM en fait et du coup tu te retrouvais encore ouais. plus euh... encore plus dans ce mot là je l'ai découvert euh, je crois que c'était sur une vidéo de To you, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Le queer expliqué à Christine, je pense. <rire> oui, c'est ça. <rire> Ensuite, on en arrive au mot original. Donc, alors, tu as dit au début qu'il avait été un petit peu plus difficile à, à trouver. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi Pourquoi tu as choisi ce mot-là plutôt qu'un autre, etc. J'hésitais entre original et généreuse, en fait. J'ai eu un peu du mal parce que pour moi, original, ça, fini. Enfin, ça signifie tout et n'importe quoi, en fait. Et euh, je, me... enfin, je l'ai pris par rapport à une histoire avec ma tante mm -hmm. qui me disait « de toute façon, toi, t'es l'original de la famille donc, ». Euh, donc, je l'ai un peu pris comme ça et euh, pareil, dans mes amis, on va dire, je suis un peu l'original, celle qui dit que les conneries, enfin voilà quoi. Tu n'as pas utilisé de mots pour définir ton genre, mis à part qu'on peut remarquer que tu utilises le féminin euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Je suis femme, enfin je souhaite le rester, mais euh, mentalement en fait, je ne me reconnais pas du tout dans la case femme d'aujourd'hui. De, de, tu ne te reconnais pas dans les modèles féminins actuels. Euh, C'est ça. Actuel. ça. As-tu déjà été victime de discrimination, que ce soit à cause de ton orientation sexuelle, de ton genre, ou d'autres choses dans ta vie, je veux dire Et est-ce que si oui, tu peux nous en parler Tu peux nous donner peut-être un petit exemple où, euh, euh, oui, j'étais déjà victime de discrimination, euh, par exemple au lycée en fait, quand j'ai euh, parlé de, de ma pansexualité en fait, euh, j'ai été un peu la de de ma classe quoi. Donc euh, du coup euh, ça, ça fait mal, mais après avec le temps ils, ont appris, à me, enfin, ils ont appris à me connaître et euh, puis ça va, <rire> maintenant j'en parle, je, je continue à parler avec deux... Deux filles de mon lycée, quoi. Et justement, du coup, au lycée, tu parlais de pansexualité. Euh, et ouais. euh, du coup, tu devais leur expliquer. Est-ce que c'était quelque chose de difficile Ou est-ce que, par, par hasard, ils connaissaient déjà le mot euh, Non, ça a été euh, quelque chose que je devais expliquer à chaque fois. Euh, c'était, euh, à force, c'était rondement, C'était euh, un peu chiant, quoi, expliquer. Euh... Merci, Mélinda. On va passer à Mathieu. Et, euh, et puis, on se retrouve ouais. à, à la fin pour... Euh... Ouais, voilà, on va effacer... <rire> Alors Mathieu, toi aussi je t'ai demandé de réfléchir à des mots euh, à écrire sur cette ardoise, donc euh, on va commencer tout de suite et puis tu vas les écrire. Euh, donc alors bah, vas-y, montre, euh, montre l'ardoise à la caméra. C'est marqué 6, ouvert et critique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce que ça signifie être 6 euh, J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo sur l'identité de genre, je vous fais un renvoi par ici. Euh, mais bon tu vas nous expliquer quand même, mmh. euh, voilà. Alors selon moi être cis c'est être parfaitement en accord avec le sexe qu'on nous a assigné à la naissance. J'ai été assigné garçon à la naissance et aujourd'hui aussi bien dans mon expression de genre que, mon que dans mon identité de genre, je me sens garçon et euh, c'est pas un truc euh, sur lequel j'ai entre guillemets, j'ai pas de doute là-dessus. Évidemment, lorsqu'on est un peu plus jeune on a tendance à se poser des questions parce qu'on on se demande un petit peu parfois quand on est ado pourquoi certaines attitudes sont associées aux garçons et d'autres aux filles alors qu'on pourrait avoir les deux. Mais moi, j'ai jamais douté de ça, donc euh, voilà, je me suis toujours senti garçon. Et, voilà. Quand est-ce que tu as appris ce que, enfin, le mot cisgenre en fait, justement, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend euh, oui. des tout petits. <rire> bah, en fait, le mot cisgenre, bah, je l'ai appris par toi, en fait. Le mot 6 genre, euh, <rire> je l'ai appris par toi puisque j'ai te, suivi tes vidéos. Je savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Maintenant, j'arrive à mettre un mot euh, sur 6, euh, sur, euh, on va dire. Je le sais parce qu'on en a parlé un petit peu avant euh, que le mot ouvert que tu as mis euh, renvoie à ton orientation sexuelle. Mm. Enfin, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce choix et ce qu'il signifie Alors en fait, j'ai mis ouvert parce que je souhaite pas me, me catégoriser dans un genre qui est déjà, euh, qui est déjà défini. Parce que j'ai pas pu explorer tout ce que je voudrais. Euh, j'ai connu que des expériences hétéros. Je sais que je suis pas, que je suis pas tiré par les hommes. Mais comme je n'ai jamais eu de relation aussi bien amicale euh, que romantique ou que ce soit sexuelle avec des personnes qui sont autres gens. Je me ferme pas complètement à ces personnes-là. Justement, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles autour de toi, le fait que tu te définis pas forcément comme euh, hétéro, euh, ou pas du tout Est-ce que j'en parle pas vraiment, parce que bon, je suis quand même assez discret sur ma sexualité quand même. Par contre, je me suis toujours... Euh, je... Dans, ma... Dans mon attitude générale, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, donc euh, je pense que si j'en parlais avec des gens ça le surprendrait mais à moitié. Est-ce que le fait de fréquenter Melinda euh, t'a ouvert sur certains sujets Oui tout à fait parce que euh, la cause LGBT je ne la connaissais pas avant de, la, avant de connaître Melinda. Je connaissais la Gay Pride de nom, je savais à quoi ça servait. Mais euh, entre guillemets le, la cause LGBT je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas le vocabulaire que je connais aujourd'hui grâce à toi notamment, grâce à Pouillou tout ça. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure en découvrant Melinda. J'ai appris à de plus en plus m'intéresser à la cause LGBT, à m'intéresser au sujet et à en parler un peu plus autour de moi. Donc ça m'a permis d'avoir un autre point de vue sur les choses. Terminons avec l'adjectif critique que tu as ajouté là, en numéro 3. Euh, donc pourquoi tu l'as choisi et euh, de quelle manière il est le reflet d'une part de ton identité Le mot critique c'est quelque chose qui à la fois renvoie à mon caractère et à ma propre identité. Parce que je suis quelqu'un qui est critique envers tout et, et certains diront tout et n'importe quoi. Parce que euh, j'ai tendance à dire que quelles que soient les expériences qu'on ait, il faut en tirer une leçon et donc je pourrais dire par le biais de cette expérience J'en ai retenu quelque chose de bon, j'en ai retenu quelque chose de mauvais. Et à chaque fois, ça va me construire. Donc le mot critique, ça sert à me définir en tant que, en tant que personne, mais aussi en tant que personne future. Si je te dis qu'en tant qu'homme cis, euh, tu bénéficies de certains privilèges, euh, qu'est-ce que tu réponds à ça Par principe, je considère que j'ai pas, euh, en tant qu'homme cis ou en tant qu'homme en général, à avoir plus de privilèges qu'une femme qu'une femme cis, qu'une femme hétéro, qu'un homme bi ou qu'un homme pan. Ça n'a pas tellement de rapport, pour moi, on doit tous avoir les mêmes droits, On a et le, le, justement le mot privilège, justement tu l'as bien choisi, parce que euh, dans notre société maintenant, on donne beaucoup de privilèges aux, aux hommes, ce que je trouve pas normal, de toute façon. On en parlait justement il y a quelques temps avec Melinda, c'est pas normal qu'il y ait des, dif des différences à ce point visibles entre hommes et femmes, et moi personnellement je suis contre ce genre de truc parce que je pense qu'on est tous des hommes avec un grand H et donc on devrait tous être égaux à tous les points. Est-ce que tu as déjà été euh, victime de discrimination euh, Ou est-ce que tu as été témoin de discrimination euh, Peut-être par rapport avec Melinda, je sais pas. Moi personnellement j'ai jamais été victime de discrimination parce que bon bah je suis euh, en tant qu'homme cis, on, si, on est moins la cible de ce genre de choses. Discrimination, je sais pas si on peut parler de ça parce qu'on a vécu euh, une expérience, euh, Melinda et moi, c'est lorsqu'on lorsqu utilise le mot, le mot pansexuel en, en société, les gens te font quoi « Quoi C'est quoi ce mot Ça veut dire quoi ?» euh, Donc c'est pas de la discrimination, mais c'est plutôt qu'on est victime de l'ignorance des gens. Et des fois c'est compliqué euh, d'expliquer les choses sans, euh, entre guillemets, euh, obtenir de la moquerie par derrière. Mmh. Ou au moins un petit rire un petit peu euh, jaune, on va dire. C'est bon, vous êtes tous les deux là maintenant, donc je vais vous poser des questions à tous les deux. N'hésitez pas à prendre la parole, je m'arrangerai pour mettre le micro là où il faut. On va commencer par une question très générale, comment vous êtes rencontrés On s'est rencontrés à l'époque où moi j'étais indépendant, j'étais dans ma résidence de fonction. Et en fait, on s'est rencontrés sur adoptamec.com, simplement. Euh, site qui, euh, bon, quand même, n'est pas toujours très propice à ce genre de rencontre-là, mais bon, on s'est rencontré comme ça, et puis on, on, on a vraiment accroché dès la première rencontre, et puis euh, on a décidé de se revoir extrêmement rapidement, et puis voilà, ça dure depuis maintenant euh, presque deux ans. Mélinda, euh, à quel moment tu as dit à Mathieu que tu étais pansexuelle, et comment ça s'est passé Bah En fait, euh, je pense que je lui ai dit dès le début, en fait, sur le site de rencontre... Euh... Enfin, si je m'en souviens bien, euh, j'avais écrit pansexuel en fait, donc euh, directement, donc euh, je pense que voilà, il l'a su dès le début. Enfin, il m'a posé un peu des questions dessus, <rire> forcément, comme tout le monde, mais euh, ouais, dès le début en fait. C'est vrai que le mot pansexuel m'a un peu accroché parce que je connaissais pas le terme. Bon, après euh, une recherche très rapide sur Wikipédia, euh, voilà, on, je commençais à, à me faire une idée de ce que c'était, mais bon, je tenais à l'entendre un petit peu euh, de sa bouche, entre guillemets, puisque bon, euh, les discussions, euh, au départ, ça s'est fait par Facebook. Donc euh, voilà, je tenais surtout à ce que ce soit elle qui m'explique euh, sa version de la chose, etc. etc. Et j'ai parfaitement compris ce qu'elle voulait dire et ça ne m'a jamais gêné euh, qu'elle m'en parle. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la fidélité Moi la fidélité c'est euh, sentimentalement parlant en fait. Je suis amoureuse de Mathieu mais euh, sexuellement euh, je peux aller euh, un peu où je veux avec son accord bien sûr. Mais euh, c'est ça en fait pour nous. Euh. Enfin, pour moi, personnellement, après, je ne sais pas toi. L'exclusivité mais... sentimentale, c'est ouais, ça c'est ça. Pour nous, la, la fidélité, c'est pas quelque chose de... de matériel, en fait. Je veux dire, son corps ne m'appartient pas et mon corps ne lui appartient pas. On est libre d'aller chacun euh, aller à droite, à gauche. Euh, le seul... La seule chose qu'on qu se réserve à... entre nous deux, c'est les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Moi, personnellement, je considère que... Elle commence à me tromper si elle se met à développer des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Mais sinon, euh, tant qu'on est tous les deux amoureux l'un de l'autre et qu'il n'y a pas, entre guillemets, de sentiments amoureux qui se développent à l'extérieur de notre couple, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. J'ai rien à rajouter. Il a tout dit. Je parler des fois. Ça m'arrange. À votre avis, qu'est-ce qui vous différencie des autres couples, si vous pensez être différent Je pense que c'est la définition de la fidélité, en fait enfin tous les couples n'ont pas la même définition et, et quand j'en parle à certains amis en fait ils me disent oh, mais tu vas à droite et à gauche, non mais t'as pas honte, tu trompes ton copain et tout je sais pas ah, non il est au courant donc pour moi c'est ça vraiment qui nous différencie de de certains couples en fait. On va terminer avec une question euh, assez générale euh, pourquoi vous avez eu envie de témoigner aujourd'hui euh, Moi personnellement euh, pour euh... Pour les gens euh, qui ont une sexualité euh, autre que hétéro ou homo, euh, qu'on peut euh, vivre en couple euh, heureux. Et faut pas s'enfermer euh, vraiment euh, dans des cases où euh, se dire ah lui va pas m'accepter parce que je suis bi et que euh, il est enfin il va penser que je vais le tromper avec une femme ou des trucs comme ça. Donc euh, voilà, moi c'était plus pour ça en fait. Moi je me suis proposé parce que bon Melinda euh, elle voulait venir et puis bah, moi je suis intéressé par le sujet donc j'ai voulu. Euh... Je me suis un petit peu incrusté dans, dans le truc. Et puis, ça peut proposer un format intéressant de faire ça en couple, etc. Voilà. Oui, c'était une très bonne idée. Je pense que... C'est très sympa aussi de pouvoir montrer, voilà, euh, des couples euh, de tout, de tout, de tout genre, euh, etc. Je vous remercie tous les deux de bien avoir accepté de témoigner, c'était très intéressant et j'espère que ça vous a plu euh, à vous aussi. Euh, si vous êtes intéressé pour euh, témoigner vous aussi et que vous êtes en région parisienne, parce que pour le moment euh, je n'ai pas max de YouTube money pour euh, aller en, partout en France et faire plein d'interviews partout, euh, donc vous pouvez m'envoyer un message que ce soit par Twitter, par Facebook, par euh, Youtube, comme vous voulez. Euh, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, pensez à vous abonner, pensez à, nous suivre, à me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec Prince.